Salut tout le monde, après vous avoir fait découvrir mon matos vidéo et photo, je me devais de vous montrer le sac à dos que j'ai acheté pour l'occasion et dans lequel je mettrai tout ce matériel. C'est là que j'ai craqué sur le sac Lopro Pack 250. C'est un sac principalement dédié au transport du matériel photo et vidéo qui possède un compartiment photo, un compartiment ordinateur et tablette et un compartiment du haut dans lequel vous pourrez stocker tout et n'importe quoi. Et sur le côté, une poche pour le transport de trépied ou d'une gourde et une ouverture latérale pour récupérer son appareil rapidement. Maintenant, on va regarder plus en détail tous les compartiments de ce sac à dos. On commence tout de suite par le compartiment photo. On est sur un compartiment modulable, c'est-à-dire que vous pouvez changer l'emplacement de chaque poche juste en descratchant selon vos envies. Et votre matériel. De mon côté, j'ai mis le boîtier juste ici, tous mes objectifs plus bas, la pipette, le pence, ici et le filtre D tout en haut. Ici, vous pourrez par exemple mettre votre appareil pour le récupérer sur le côté, mais moi, je préfère y mettre mon micro qui prend beaucoup plus de place. Le tout est très très bien protégé, mais ça, on en reparlera plus tard. Sur le côté, vous avez aussi deux petites pochettes pour ranger vos cartes SD. Vous voyez que niveau rangement, on est sur du très très très bon. Et en plus de cela, ce compartiment est solide et même les fortes chaleurs extérieures ne toucheront pas ce compartiment. On passe maintenant au compartiment ordinateur et tablette. On a de la place dans ce compartiment pour un ordinateur et une tablette. Mon Mac Pro Retina 13 pouces rentre parfaitement dedans. On peut remarquer au toucher que la partie dorsale est très bien rembourrée. Vous ne sentirez même pas votre ordi dans le dos, je peux vous le garantir. Passons maintenant au compartiment du haut, dans lequel on pourra stocker toutes sortes de choses accessibles rapidement livres, kawés, écouteurs, câbles, disques durs et j'en passe. Tout rentre dedans. On a quelques petites pochettes à l'intérieur où vous pourrez ranger, comme par exemple moi, mes batteries. Sur le côté, vous avez aussi une poche pour les trépieds et les gourdes. Mais petit défaut, elle commence déjà à rendre l'âme. Je vais essayer de la recoudre, mais j'espère que ça tiendra vraiment le coup durant mon voyage. Vous avez également une petite attache avec laquelle vous pourrez stabiliser votre trépied. Je ne vous avais pas montré, mais vous avez quelques petites poches de rangement un peu partout. Et également une housse de pluie intégrée juste en dessous du sac. Sur le dos, alors là c'est l'énorme bon point de ce sac à dos. Il est hyper confortable. Les lanières sont vraiment rebourées et agréables sur les épaules. Et vous pourrez clipser le tout pour une meilleure tenue du sac sur votre dos. Comme vous avez pu voir, on peut mettre énormément de choses dans ce sac à dos. Et c'est vraiment tout ce dont j'avais besoin pour voyager. Si j'avais un drone, j'aurais pu facilement le mettre à l'intérieur, il y a suffisamment de place. Les seuls défauts que je pourrais donner, c'est son poids, son volume. Parce que ouais, c'est quand même un sac volumineux. Et aussi cette pochette, mais ça, je vous en ai parlé plus tôt. Ce sac coûte à peu près 100 euros et je sais que beaucoup de personnes vont se dire « Ouais, c'est assez cher », mais je suis pas forcément d'accord. Je préfère faire un investissement de qualité qui va me durer sur le temps que d'acheter un sac qui ne va pas être solide et qui ne va pas durer, disons, plus d'un an. Pour l'avoir testé pendant 6 mois, je peux vous garantir sa solidité et j'en suis vraiment, vraiment content. J'espère que ce sac t'a plu autant que moi. Et si tu es intéressé pour l'acheter, je te laisserai directement le lien dans la description. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quel sac vous avez et si vous avez des conseils pour d'autres personnes qui seraient intéressées par un sac moins cher. Et moi, je vous laisse. On se dit à la prochaine vidéo Ciao. ciao Ciao so oh.